Salut à toi et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette nouvelle vidéo, une petite vidéo en plein été juste après le 3 quand tout est calme pour un unboxing et pas n'importe lequel puisque nous allons unboxer ceci qui est l'édition collector de Jack 2 hors la loi donc pourquoi commencer par Jack 2 et pas par Jack and Dexter Tout simplement parce que c'est euh, fait par Limited Run Games, qui est un site spécialisé dans les éditions collector de jeux, notamment beaucoup de jeux PSP, mais ils font aussi du jeu PS4 et du jeu Switch. Et la première, c'est des éditions limitées à 3000 exemplaires dans le monde, il me semble, 3500. Et en fait, la première de Jack and Dexter, elle m'est passée sous le nez au moment où j'étais en train de régler. Je n'ai pas été assez rapide, donc là pour celle-là, j'avais... Au préalable, rentrer mes informations. J'ai pu avoir celle de Jack 2 et de Jack 3. Pour Jack X, elle n'a pas encore été mise en vente, donc on est sur le qui-vive. Dès que ça arrivera, eh ben, comme sur celle-là et pour Jack 3, ce sera annoncé sur Naughty Dog Mag. Et du coup, on va quand même faire cet unboxing de cette édition qui est magnifique. Mais avant ça, il me tient à cœur de te remercier énormément. Et là, je vais dire vous remercier puisque Naughty Dog Mag a été lancé en janvier 2019, il y a donc six petits mois. Euh, L'idée était de lancer dans un premier temps le site, puis les réseaux sociaux, et la chaîne YouTube la faire progresser au petit à petit, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi il y avait si peu de vidéos. Euh, ceux qui me suivent depuis 6 ans sur Rockstar Mag, depuis plus d'un an sur ma chaîne secondaire Liberties Games, vous savez que j'ai une multitude de projets et de choses à faire ces derniers temps, et l'idée était vraiment de lancer Naughty Dog Mag tout au long de cette année 2019. Et là nous y sommes. Nous sommes au moment où clairement autant le site que les réseaux sociaux, que la chaîne YouTube vont prendre un tournant assez fou. Euh, j'ai pas envie de trop en dire parce que j'ai pas envie non plus que vous fassiez de fausses idées, mais accrochez-vous parce que je pense que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver. Vous avez peut-être vu, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, que Merwan de Le Coin des Joueurs, sa chaîne Le Coin des Joueurs qui est exceptionnelle, a rejoint l'équipe en tant que euh, co-gérant co du site. Tout simplement, il va me seconder. On sera tous les deux et je suis très très heureux de, de le recevoir sur Naughty Dog Mag parce qu'il a une connaissance et une culture du studio Naughty Dog et des connaissances en interne, des connaissances de, de nombreux développeurs. Vous l'avez vu avec ses artistes du jeu vidéo où il a interviewé des développeurs de chez Rockstar, de chez des Project Red, de Playground, enfin voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément et je suis heureux qu'ils rejoignent ce projet. Et je peux vous dire qu'on a discuté de ce qui va arriver et c'est assez colossal. D'ailleurs, la semaine prochaine, là c'est moi qui m'en occuperai, une vidéo sur la date de sortie de euh, The Last of Us Partie 2. Aucun putaclic, aucun faux espoir, je ne vais pas la dévoiler, mais on va parler, ça va être un dossier pour. Bah, pour savoir pourquoi ça met autant de temps à arriver et on, va se on se rappelle que ça va faire 3 ans en décembre que le jeu a été annoncé pourquoi ça met autant de temps d'arriver et pourquoi certains gros médias parlent de date de sortie repoussée alors que depuis décembre 2016 et son annonce jamais euh, il n'y a eu de date officielle pour, ja pour The Last of Us Partie 2 donc comment une date peut être repoussée si le studio n'en a jamais parlé donc ça va être un petit dossier sympa qui arrivera la semaine prochaine ou dans les, prochaines, dans les prochains jours, ou la semaine prochaine ou semaine d'après mais ça va être assez sympa. En attendant, on va arrêter le blabla et on va faire cet unboxing de Jack de Hors-la-Loi sur PSK. Donc c'est une réédition. Donc la boîte est tout simplement magnifique en forme de bouquin. Alors comme Jack and Dexter 1 hein, que j'ai vraiment, je vais essayer de la trouver sur Internet. Mais là voilà, euh, une édition collector comme ça, avec tout son contenu qui est assez dingue, c'est 85 euros ce qui est rien du tout pour une édition collector et du coup bah, la première de Jack and Dexter maintenant se trouve entre 200 et 400 euros alors autant te dire que je vais tout faire pour l'avoir mais pas à ce prix là euh, donc sur la tranche on peut voir le saut de marre, Jack de Naughty Dog c'est tout en, en, en doré en gravure dorée c'est magnifique derrière le petit logo Naughty Dog qui est fantastique et vraiment beau et lorsque l'on ouvre cette petite boîte euh, qui est un peu comme la caverne d'Alibaba, on va découvrir directement donc, une réplique du sceau de mar qui est euh, sublime. Donc je vais mettre un peu des photos en même temps, ce sera plus joli. Euh, qui est lourde. Je, je ne sais pas en quelle matière c'est, mais c'est extrêmement lourd vraiment. Euh, donc voilà, qui, qui est très fidèlement reproduit, et qui est magnifique. Nous avons une carte mémoire PS2 de 16Go avec derrière un petit logo Naughty Dog qui est magnifique. Et en fait, ce n'est pas une carte mémoire, mais une clé USB qui est totalement classe. Euh, voilà là, là, on va être d'accord. Donc là, on a un petit logo Limited Run Games. Euh, voilà la, la clé USB, c'est euh, un de mes coups de cœur du, de, de, de cette édition de collector. Qui, pourtant, il y a beaucoup de choses, mais là, franchement, elle est vraiment trop classe. Nous avons... La Design bible qui est donc en gros, donc c'est la même matière que le, que le Collector, avec le logo voilà, en, en brodure dorée. Derrière, logo PlayStation, la patte de Naughty Dog. Sur le côté, Jack 2 avec encore une patte Naughty Dog. Et en fait, c'est tout simplement les concept art, les secrets de production du jeu. Euh, donc on a un petit récap du, du, premier, du, du premier Jack and Dexter voilà on peut voir l'évolution notamment de Jack par exemple Et après et eh bien c'est vraiment euh, C'est vraiment en fait tout ce qui se passe dans Jack 2 hors la loi euh, C'est un petit bijou, je l'ai feuilleté donc c'est tout en anglais Donc ceux qui ne parlent pas anglais ça va poser un peu soucis On a toutes les armes etc mais c'est vraiment un petit bijou ce, ce carnet euh, On vous fera sans doute un petit dossier euh, très bientôt sur, euh, sur Naughty Dog Mac d'ici la fin d'année avec beaucoup de choses autour de Jack and Dexter, de Jack 4 qui a été annulé mais il y a eu des illustrations qui ont fuité enfin qui ont été dévoilées et on vous fera un peu un, peu un, un dossier là dessus, ça sera très intéressant nous avons ensuite du coup, et là moi je suis très content parce que euh, malheureusement, Jack, les 4 les Jack and Dexter sont sortis uniquement en version dématérialisée et pour moi qui suis un anti- un anti démat, je suis très content d'avoir ma version physique de Jack Dexter 2. Donc elle se présente comme ça, donc le Tin, c'est pas du Peggy, c'est une version US. Donc voilà, comme ça. Derrière, elle est comme ceci, c'est une jaquette réversible. Derrière, vous avez la jaquette originale de la version PS2 américaine qui est sortie, donc c'était en 2000. 2003, 2004, 2004 si je ne dis pas de bêtises je sais plus j'ai un trou 2001 pour le premier, euh, 2000, 2003 pour le, pour le deuxième. Euh, nous avons donc le manuel donc ce qui est très rare de nos jours donc pareil hein, c'est le manuel d'époque, vous voyez c'est vraiment le manuel d'époque euh, donc ça c'est vraiment très très sympa. Donc moi personnellement je garde la version jaquette alternative parce que je la trouve encore plus classe. Que, que celle d'époque, de, de, euh, voilà donc en tout cas là on a ceci, nous avons également un poster assez grand recto verso du jeu, Tac. donc la première face elle est comme ceci donc c'est la jaquette US euh, d'époque et le deuxième c'est Jack 2 avec Jack en mode, euh, mode écho noir qui est vraiment, qui est vraiment sympa également. Donc, on va mettre ça là. Nous avons ensuite ceci, qui est la soundtrack en intégrale, euh, en 3 CD. Donc, il y a 17, 17 et 29 et 55 musiques. Donc, ça nous donne plus de 100 musiques euh, de euh, Jack 2. Donc, lorsque l'on ouvre, cela se donne comme ça. Donc là, nous avons le disque 3 qui est comme ceci, hop, qui est Bien sympa, nous avons Jack en mode écho noir, qui est aussi très sympa, et de l'autre côté, tac, nous avons les deux premiers CD qui se présentent comme cela, et donc au niveau des dessins, là il n'y en a qu'un, et c'est Jack en mode normal. Donc voilà, c'est la soundtrack en version des CD, donc ça aurait pu être en version Dmat. Non, non, c'est ça, que vous voyez, tout ce qu'il y a pour 85 euros, c'est un collector, je trouve, qui est vraiment, euh, bah, finalement, pas si cher que ça. Et la dernière chose, c'est un, un, un deck de cartes euh, collector. Donc, pareil, je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc, j'ai essayé de ne pas l'ouvrir trop trop comme un barbare pour, voilà. Donc, Limited Run Games qui font vraiment du travail exceptionnel. Logo Jack 2 sur le recto et sur le verso nous avons une multitude euh, de cartes d'illustrations, euh, parfois comme ici en relief avec euh, des, des un, un pelliculage bien sympa. Euh, moi je trouve vraiment que c'est fantastique donc pour tout fan de Naughty Dog pour tout fan de la série Jack and Dexter ça reste quand même euh, bah, un incontournable c'est vraiment un très très beau collector j'ai très très hâte de recevoir le, le collector de Jack 3, j'ai très hâte qu'il mette en vente le collector de Jack X même si je ne sais pas euh, vraiment donc pour celle de Limited Run Games aussi il y a une illustration même si très honnêtement je ne sais pas quand ça va arriver rien que déjà celle là je devais la recevoir, donc elle a été mise en vente en janvier, je devais la recevoir en février, je l'ai reçue en juin pendant que j'étais à l'E3. Donc, faudra pas attendre, celle de Jack 3 a été mise en vente en mars, donc faudra peut-être pas l'attendre avant septembre. Et Jack X, elle devait être mise en vente, mais on attend toujours. De toute façon, il n'y a qu'une seule adresse, Naughty Dog Mag pour être sûr de ne rien rater. Euh, surtout que là, vraiment, ça va vraiment s'accélérer. Donc, voilà pour cette édition collector dans la description de la vidéo tu retrouveras un lien avec l'unboxing en version écrite avec des photos pour un peu mieux voir et puis voilà donc n'hésite pas à nous suivre sur facebook twitter surtout sur twitter c'est là qu'on est le plus actif et sur youtube je vous remercie parce que notre première vidéo qui est sortie en janvier on a fait actuellement trois vidéos les informations ce que l'on sait à ce jour sur The Last of Us partie 2 en janvier qui a franchi les 100 000 vues je ne sais pas ce que vous vous rendez compte 100 000 vues on a gagné 4200 abonnés en un mois, en janvier. On a lancé la chaîne bah on avait 0 abonnés. Là, on en est bientôt à 5000 abonnés, c'est dingue. Alors qu'on n'a rien lancé, on est juste tranquille. Donc autant vous dire qu'avec ce qui va arriver, on va tout casser. Euh, notre deuxième vidéo, c'était bah, les jeux euh, qu'on pourrait croire que c'est des jeux Naughty Dog, comme Uncharted Golden Abyss, comme Jack and Xters The Lost Frontier, comme certains Crash Bandicoot, mais qui ne sont pas de Naughty Dog. Et notre partie 2 des informations sur The Last of Us, partie 2 qui a aussi très bien marché. Je crois qu'on n'est pas loin des 30 000 vues, donc un énorme merci à vous. Et comme je vous le dis, le meilleur est à venir. Là, on voulait vraiment lancer les 6 premiers mois de l'année tranquillement, le site, les réseaux sociaux, la chaîne. Là maintenant, nous sommes prêts, nous sommes en période de recrutement. Donc si ça te dit de rejoindre l'équipe, dans la description de la vidéo, tu trouveras un article euh, qui pourrait t'intéresser sur les conditions pour nous rejoindre. Et nous, on se dit à très vite. N'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous